Le silence, s'il vous plaît. Ou alors un saigner dans la du Duval, je joue le rôle de matrin. Matrin, c'est un magasinier. Ce matrin est très très très amoureux de sa femme. Euh, qui est une femme euh, extrêmement dépressive. Ce qui va amener des situations. Pathétique, mais en même temps je crois euh, drôle. Je crois que c'est la force du film d'être à la fois euh, euh, dramatique et euh, paradoxalement assez drôle. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah, Euh, très tôt, dès les premières lignes de l'adaptation euh, de, des bottes rouges, euh, j'ai pensé à Dominique Pinon. Dominique Pinon était déjà, je veux dire, dans ma tête, c'était déjà un projet, effectivement. Mais bon, Dominique, je le connais depuis 30 ans. Parce que Manu, il faut dire que Manu, il aime bien, il aime bien tourner la... Là où il est, là où ils sont les gens, là où il ses habitudes. Alors... La difficulté technique ce matin, il s'agissait effectivement de, de traverser une zone de, de production avec euh, donc des éclats de, de, de, de métal incandescent. Et la difficulté effectivement c'est de, de, de, de s'intégrer à une zone de travail réelle. Alors, donc La fiction rentre dans la réalité et donc c'est ce qui m'intéressait aussi. D'ailleurs c'est le sujet du film. Et puis le feu, l'incandescence, c'est aussi une partie de, du motif du, du film, l'incandescence du rêve, l'incandescence du désir. Voilà, donc il y, a, il y a une correspondance entre la matière et l'esprit. Quand ils ont tourné dans la forge, on l'a travaillé comme si euh, bon euh, comme d'habitude. Et puis ils sont venus filmer. Il euh, y avait des moments où on s'arrêtait parce qu'ils devaient faire plusieurs reprises. Moi personnellement je suis extrêmement content qu'on ait pu montrer l'entreprise parce que ça va valoriser notre métier déjà pour commencer, montrer ce qu'on fait et montrer qu'il y a encore des, des métiers qui existent qui sont, qui sont très durs. Et voilà, pour moi c'était une, une belle expérience. Ah ben c'est la première chose que j'attends, c'est qu'ils sortent pour pouvoir euh, aller le voir au cinéma. Mais il ne pas fermé surtout. Bon, Manu m'a raconté son projet, j'ai lu le scénario d'abord. J'ai trouvé que c'était un très beau scénario, j'ai trouvé que pour commencer, parce qu'on ne fait pas un film sans adorer un scénario et une histoire, et je me suis dit que ce, ce, ce, ce film devait vraiment être tourné. Voilà, Cette histoire devait être tournée coûte que coûte, parce qu'il y a là trop peu des, des histoires singulières et différentes dans le paysage cinématographique français. Je suis, je suis assez fier qu'on qu ait réussi à faire travailler beaucoup d'Ardennais euh, et en ayant des chefs de poste euh, plus confirmés, et, et expérimentés et professionnels. Donc voilà, ça donc, voilà le projet s'est fait très rapidement, avec très peu de moyens, mais avec le strict nécessaire. Voilà, il n'y a pas de superflu. Bonjour, on est la famille Alaz. On a accueilli euh, l'équipe de la dormeuse du Val pendant cinq semaines. Et donc je vous présente la petite famille. Vous avez Margot, Emma, John, mon mari. Et Alexandre. Jump, il a joué Flaubert dans le film. Et il vous amène le ballon. <rire> Donc euh, j'ai été figurante euh, bah, le dernier jour euh, au Saloon. Euh, avec le sosie de Charles Aznavour, je faisais une des groupies. <rire> Et c'était vraiment euh, très sympathique de pouvoir euh, tourner. En plus, euh, comme on connaissait tout le monde, on se sentait vraiment à l'aise. On était vraiment... Euh... Un peu comme chez nous quoi, hein, euh, c'était vraiment. C'était vraiment bien. En venez-vous au bout de me démoie des rêves. Il me semble que la misère, ce de soleil. que emmenez-moi au pays des merveilles. Si je sangle que la misère veut émerveiller au soleil. Oum la la la la la la la la la la le bébé est beau, c'est le principal.